Et, mon deck red... Et le deck Redrap. Donc comme d'habitude, j'ai perdu. Hein, faut pas s'y attendre, j'ai perdu. Mais je vous laisse regarder le replay. Parce que c'est... Euh... Donc j'ai augmenté de rang. J'ai du dragon blanc chez Donc euh, vous allez voir, j'ai pas grand-chose. Hein euh... Il me laisse jouer en premier, donc je joue un monstre. Voilà, tout Là, il va invoquer un Red Raptor. Il va en invoquer. Un deuxième. Un troisième. Trois cartes à se cacher. Qui la ligne qui fait la J'aurais dû plus jouer le, le Seigneur des dés avec la c'est un Il joue la force strict. Jusque là. Il semble bien. J'ai perdu. Sachez-le, j'ai perdu. Mais j'ai kiffé cette blague. Il va faire le bon jeu de la tête. Le chevalier du raid, tout simplement. Pour invoquer son raid raptor, il faut Donc là il va mettre les trois de J'ai jeté le hurlement d'un temps. Et voilà la première invocation. Donc, je reviens à peu près dans les scores jusque là. Ça, je pose le hurlement d'enfant. Donc jusque là je croyais que j'allais gagner. Parce qu'un montre a 3000 de défense Et c'est là que j'ai vu que... Il y une sorte de... L'arsenal de directeur m de la d'attaque. La Royal Route qui est un temps. En déclenchant une carte de de sa main. Et c'est là que avance fait Parce que... c'est là qu'il a pris l'avantage. Mais je ne me suis pas, maté, pas mal dépensé. Là j'aurais eu un honnête, ça aurait été tout à mi-chocs, mais je n'ai pas eu. Donc là d'ici je mets que la décence. c'était le premier duel qui était une défaite voilà c'était une défaite et le deuxième duel il gagné parce que j'ai détruit euh, la carte phare du deck il a rien pu faire donc, donc une win et une lose de, de, de ce duel de cette vidéo donc j'ai détruit la carte là qui vient de poser et sincèrement je crois que ça l'a bien fait chier c'est un deck magicien que... Donc j'ai rien pu faire, à part qu'il a abandonné parce que... Là il va se défausser. Donc là je lui détruis sa carte magique et j'en pose une autre choisi les mythes plutôt. Là il va se dévosser de l'âme des magiciens pour et du magicien sombre. Voilà, on a le magicien sombre. Et là il a abandonné parce qu'il ne plus Alors sachez que je suis passé en... Voilà, donc vous pouvez voir mon numéro de chiffre si vous voulez vraiment me rencontrer en duel. Voilà. Et je suis de niveau 4. Et voilà. Alors, voyons voir. Duel. On va faire, plus simple. On va faire plus simple, donc voilà. Donc, épisode 3, une win, une lose. Voilà, tout simplement. Que dites-vous si vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à la liker, la partager sur Facebook et sur Twitter. Moi, je faire sur Twitter. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Team Astra Mugueux. Allez, ciao tout le monde! Okay. Hé hey, hey! Le pouvoir est en soi. Ah. toi! Nous, toi, moi, c'est pour la victoire qu'on se bat! Ce serait le meilleur un jour, on s'en souviendra! Oh. Maintenant, passe à l'action! Et tu prêts à jouer depuis qui tu veux, quand tu veux, quand tu veux! Allez. Tu veux tenter ta chance Fais bien rouler les